Ça fait à peu près 15 secondes. Je pense que le temps est donné. Il semble que le prince de Slumber va nous donner une audience. Comment vous vous sentez, Vra. Ma tête... J'ai eu un rêve. Je... Je suis OK. Merci d'être venu, Lydia. Monsieur Neuer, mon nom est Alina et je vous ai trouvé de la house de Hushers. Je suis heureuse de la voir mieux. Oui I think I remember you. Thank you so much, Elena. I owe you my life. Don't mention it. Listen, Mr. Neuer, I found some notes and recordings from the Husher family. If you're looking for the Hushers, you might need them. Oh. Thank you once again. I'm sure they'll be helpful. The truth is, I was thinking of leaving as soon as possible to. Daniel, the doctor said you need complete rest. Complete. I'm fine, really. I found this. Apparently, Husha received a music box from an acquaintance of his. A certain Mr. Faber. It seems as though he was researching the music box when he vanished. And from what Faber says, the music box may be related to everything that has happened. I'm not sure we should stick our nose into this business. After everything that's occurred. We need to find Husha. I saw the box that Faber describes in this letter. But it... It wasn't really there. It was as if it were on the other side of... Um, oh. I think we should pay a visit to this farmer and ask him about the music box and Husha. He has a shop in the city, not far from here. Daniel, please. I'm fine, really. I think going to a shop and asking the owner a few questions falls within the range of what we can do, don't you? Erika dirige le magasin d'antiquité Farbet et Fils avec son père Isaac. Lui est un expert en art, elle s'occupe des finances, elle contrôle toujours les moindres détails du commerce. Son esprit d'aventure la conduit dans le moindre entier à la recherche de nouveaux objets pour décorer les vitrines du magasin. Incroyablement active, Erika est une passionnée qui laisse son imagination s'exprimer dès qu'elle en a l'occasion. Et eh bien, niveau imagination, elle va être servie. René est né pour être flic, et il le sera jusqu'à sa mort. Autant dire que... Né dans les Caraïbes, il a été déçu par le département de police dans sa ville natale en grandissant, et donc parti pour l'Europe. Où oui, il pensait que son intégrité et son sens du devoir le servirait mieux. Mais l'herbe n'était pas aussi verte qu'elle le paraissait. Fatigué de voyager, René décida de se poser de faire ce qu'il pouvait faire pour aider ses nouveaux concitoyens en un mot. Daniel, un c'est lui le personnage qui couine, le personnage du premier. Daniel est un publicitaire et un ex-entrepreneur dont les échecs professionnels l'ont conduit à devenir alcoolique. La boisson lui a coûté sa santé, son mariage avec Sophie et même sa maison. Daniel, qui est sobre depuis un moment maintenant, a enfin réussi à sécuriser un métier stable et à reconstruire sa vie. Tout le monde dit au revoir René. Bye bye René. Tu es le maillon fêle René. Adios. C'est ouf, je trouve narrativement il est ouf, c'est jeux. 1er octobre 98, on y est, hein. Je joue en difficulté... Euh... Normal. Ok, très bien. J'espère que ce qui se trouve sous ce pot de fleurs n'est pas la clé du magasin. Il serait forcément déconseillé de la laisser là. <rire> C'est vraiment nul hein, comme idée. Hein. Le restaurant semble fermé même si les lumières sont allumées à l'intérieur. Peut-être sont-ils ceux qui nous ont signalé des bruits bizarres. Ok. C'est parti. Non, je voulais voir les parapluies. Oui, Trangement calme. Un cintre, qu'est-ce que ça peut bien être Tout semble être en ordre et tranquille, mais j'ai mieux vérifier les choses ici. cintre en fer mmh, mmh, mmh. de vieux livres de parchemin des articles de magasin sur la table galerie porte fermée pour entrer demandez au comptoir ou ouais, à Erika elle doit avoir des tips hors de sécurité parchemin de vieux livres okay. en plus il marche il fait des ling, ling, ling, ling, ling. Hmm. des articles exposés en vente rien d'extraordinaire joli navire je voyais me traverser l'Atlantique dans l'un de ceux là un télescope malheureusement je connais plus de pervers qui les utilisent pour espionner les voisins plutôt que des fans à son ami. L'eau c'est ça? Un jeu pour les foires. Allez, par une attraction, je n'aime ni la poupée ni la lumière. Rien de ça. Et rire Ah, ok. Je ne la trouve pas. Je ne me souviens pas où j'ai mis cette putain de boîte à musique. Je croyais que je l'avais laissé avec le reste du lot ou pas. Oui, autrement. Où peut-elle être? Dans ce lot, il y avait aussi une garde-robe avec des taches de sang, on l'a mise dans la cour, on l'a traînée jusqu'à une de nos salles de stockage dans la cave, mais dans laquelle l'a-t-on mise Je ne me souviens même pas de sa forme ni de sa couleur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi Pouvais-je révéler le sang laissé derrière moi Je vais devoir acheter du luminol, pas vrai C'est ce que la police utilise Peut-être de cette façon, je pourrais retrouver le lot de produits qui contient la garde-robe. Et la boîte qui va avec. Sébastien dit que je dois la rendre à ses propriétaires. La famille Grant Hamsberg. Si je parviens pas. Est-ce que la folie arrêtera Tous les objets de cette étagère ne sont pas antiques. Très bien. Ça, il faut un petit bouton pour l'activer. Oh, ok. Qu'est-ce que quoi Le monde doit être important, mais si t'es vraiment important, il aurait gardé dans un cadre. Ouais, une poupée dégueulasse. Mmh. Vieille armure entière. Oh, il y avait pas un truc dans sa bouche là avant On oh, va impressionner, intéressant. On dirait qu'il y a un truc dans sa bouche. Mmh. Mais si. Un jeton Coltard en bronze. Mmh. Quel point cette petite chose pèse mmh. ce y a Un tiroir. Fermé avec une serrure de haute sécurité. Bon, il a tout, hein. Attends. Ok. Ouais, ça, j'ai tombé. Voyons quel genre de bêtises il raconte. Une prédiction de la machine. Vous avez oublié quelque chose Souvenez-vous-en, et vous serez béni. Ah yes. Ok. Qu'est-ce qu'il y a Mannequin. De couture, une petite gratte. Une guitare, qui ne veut pas d'étiquette. Une valise vide. Une ancienne langue vue. Un canon qui ne fonctionne pas heureusement, dans le magasin. Un diable en boîte. Certaines de ces choses sont chères. Ok. Boîte pleine de vases. ok. Ah, tout est assez bon. Une armure impressionnante. Est brisé, il n'y a aucun signe visible de violence. Ah, si, le miroir brisé. Un flacon pulvérisateur qui semble avoir contenu des substances dangereuses. Plus que la modération, tu veux dire Des serviettes pour des clients couverts de poussière. Ok. Très bien. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça se passe vraiment bien pour l'instant. <rire> Franchement, une arme ne doit pas être utilisée comme décoration. C'est vrai que si je peux, je peux peut-être dégonder les portes en mettant de l'huile sur ce pulvérisateur. Là une énigme n'a pas discerné. Parfait, parfait. Ok. Je m'inquiète de n'avoir rencontré personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce est qu'il y a quelqu'un jardinage. Steve Mec, donne un coup de, de lampe, c'est quoi euh, Sur une vitre. Euh, et zui plop, tu vois. Ah. Ah, so clumsy. ah. Tu, mér tu, tu, tu, tu mérites euh, ce qui va t'arriver. Bon flic. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bravo, pas bravo, René. à la vue de tous patience pas assez habile Point notre truc ok ok je, je suis quand même pas giga rassuré tu sais quoi et c'est pas rassurant. De oh, chaque lot. Là, t'as un indice. Oh! Non, non, c'était donc ça. Que okay. no idée Qu ce que c'était. Bah moi je sais ce que c'est. C'est la fin des haricots. Oui un normal, non non non. à la fin de la techniquement hein. c'est un truc... Euh, tu, tu vois... Ok, ça... So. I got you. NON Des décorations. Étrange. Ces petites décorations finissent toujours par un local. Voilà. Il était là. Je l'avais ramassé. Ok. C'est ça. bien Ok. Le fait que rien soit scripté, c'est hyper inquiétant. What? Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Non, j'ai pas compris J'ai compris, compris <rire> <rire> <rire> <rire> La fille joue des, pannes, des pianos bien sûr. <rire> okay, okay, okay, okay. Fusion Aimant. Good. Good. Un cintre intéressant, je préfère les outils conventionnels à titre. Mais je suis sûr que ça sera utile. Un ensemble de clés en fer. Ok, on passe partout. Qui sort, il paraît d'ailleurs avec la mère de la meuf de Passe-Muraille. Il ouvre probablement de nombreuses portes. Okay. La porte est fermée. Okay. Oh, ça se passe plutôt bien à se mentir. Ça se passe bien, j'ai l'impression, quand même. Jusqu'à preuve du contraire. Attends, je peux ouvrir J'ai bien peur que ce soit trop tard. J'ai écouté la mélodie Catherine et les enfants aussi, juste une fois. Rien ne va leur arriver, pas vrai Mon dieu, cette mélodie, quelque chose est différent dans ma tête. Elle me fait voir des choses que je ne comprends pas, les choses que je préférais ne pas voir. Je suis si désolé. Désolé, je suis désolé, Isaac. Mais je me sens obligé de renvoyer la boîte à musique. Je vais continuer mes recherches et je ne veux pas l'avoir proche de moi. Je dois penser à ma famille, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, et pardonnez mon manque de courage. Oh, je te comprends tellement Toi aussi t'as changé la difficulté du jeu Je comprends, bro. MA LAMPE Merci. Bisous banana Storm. Des classeurs remplis de documents. Ok. Non. J'ai failli miscler. J'ai failli miscler. Attends. Hmm. Quelque chose de grand cette couverture. J'ai un mauvais pressentiment mais je dois jeter un oeil. Que je dois retirer la couverture et voir ce qu'il y a dessus. Non. Ah. <rire> right. Right. Nop, noop, noop, noop <rire> Nanana, non non non non non non Je préfère les rires démoniaques Je trouve ça vachement plus rassurant Quelqu'un a jeté quelque chose dans la corbeille Date, session, heure, argent. Agent Je confonds. Ça se ressemble tellement... Bordel Walter Qu'est-ce que vous avez fait J'ai trouvé des traces de boue dans les escaliers de bloc 4. Bloc 4, rappelez-vous. Qui conduisent à la fenêtre du rez-de-chaussée. Arrêtez de rire là. Je sais que c'était vous. En plus, vous avez détruit la poignée de la fenêtre. Qu'est-ce que vous êtes devenu fou j'ai informé le technicien du bâtiment pour qu'il ait réglé ça le plus vite possible. Je ne sais pas ce qui va avec cette fille. Ce qui va pas avec cette fille. Et je m'en fous. Arrêtez de faire n'importe quoi et comportez-vous comme un adulte. Peut-être qu'elle n'est pas hystérique comme vous le dites, euh, mais qu'elle est fait. Euh... Qu'en effet, vous êtes un mec bizarre. C'est la dernière fois que je risque mon cul pour vous. Les compteurs des services publics. Oh, une clé molette. Les compteurs, ok, clé molette. Un outil standard extrêmement polyvalent, ok. Une boîte remplie d'outils, ok. Des outils jetés pêle-mêle. Certains sont aussi dangereux. Ok. On a une clé à molette, on a une clé là, on vient de là, très bien. on va aller vérifier la caméra ah Yes. Le système fonctionne euh, Fusion... Là ici Non. Petit coup de clé à molette. Hein. Ok, attends... Si... Oh bah si, carrément Clé ancienne en cuivre Ok. Rouillé. Mm hmm. Ça fait plaisir. <rire> ok. Non. Ok, donc là c'est celle-là. Hein. Mmh. Mmh. Ok. Bah oui, mais cours, cours! Good thing I go to the gym. Le mec y va. Ça va. Ça Ok. Allez, René, tu peux le faire. On est déjà allé dans les toilettes, là. Hein. On avait un petit pchit. On avait le petit pchit des toilettes. Euh, C'est sûr, c'est là. C'est sûr. C'est sûr, c'est la clé d'ici. C'est sûr. C'est sûr. bonne intuition d'enquêteur, voilà. René. <rire> C'est quoi C'est le plan de règle le plus nul que j'ai vu de ma vie. On avait vu des plans brillants. Celui-là. <rire> mm -hmm. J'ai fait un autre cauchemar à la nuit dernière. J'étais allongé dans mon lit et j'ai senti quelque chose me regarder depuis le coin de la chambre à coucher. Les modérateurs ne dormaient plus depuis quelques jours. Je savais qu'il y avait quelque chose là-bas, quelque chose de très réel. Mais je n'osais pas allumer la lumière parce que je ne voulais pas voir ce que c'était. Ni qui c'était, pourtant ils étaient trois. J'avais peur, peur de devenir fou si je le faisais, si j'acceptais, si je prenais du plaisir, alors que peut-être dans un élan de panique, de courage ou de folie, j'ai allumé la lumière et je suis venu sur le live. Je me suis réveillé d'un seul coup et je me suis rendu compte qu'il n'était pas là. Et pourtant j'étais dans la salle de bain pour me laver le visage, essayant de dissiper la lourde sensation de puanteur sur ma poitrine. Et néanmoins, je les sentais. Ici, partout autour de moi, la modération me regardait, mes pieds, sans mains, sans pieds. Les visages qui me regardaient étaient grotesques. Et pourtant, ils étaient trois, ils étaient déformés par la changée de couleur. Ils tremblaient de désespoir. C'était le mien, c'était le leur. Ils frappaient encore et encore contre le verre, essayant de me prévenir. Time out. Ban. C'était comme s'ils hurlaient. Mais je ne pouvais rien entendre et ils étaient là, toujours à mes pieds. La scène était si horrible que je... Eh bien, je me suis réveillé encore une fois et... C'était rien, j'étais à l'intérieur de la salle de bain, allongé nu, sur le sol, à suivre le live de Maillard. Le miroir a été brisé. Chelou, hein. Quelqu'un qui est en train de se déchirer les vêtements à l'intérieur là, juste derrière dans le couloir. Oh, André, André Ça pue total le piège. Ça pue, ça pue le piège. Ça plus le piège, ça pue le piège. C'est plus plus que la mouette! Il va bientôt finir sa paire de stage. Oulala. Là, il a pas une porte. Ah, si, mais il y a une porte là que j'ai pas prise. d'insomnie. Si ça peut vous consoler, j'ai moi-même souffert du même mal récemment, peut-être à cause de la relecture permanente de mon roman. Si les qualités pouvaient être mesurées en temps investi, ça devrait être une des meilleures œuvres. Mais je doute que ce soit toujours le cas. Malgré tout, j'ai trouvé un peu de temps pour examiner votre mystérieuse boîte à musique. D'après la sculpture et le bois, je suis certain qu'elle provient d'Europe. Elle doit dater de la fin des années 90 au début du 20e siècle. Je remarqué son incroyable qualité. Et peut-être un objet de luxe à cette époque. Mais continue mes recherches. Bon rétablissement. Sébastien Eucher. Okay. Une pile contenant des documents. Ok. Je, je suis totalement d'accord. Il est non seulement il est captivant, mais il est euh, <rire> le chanteur. Et ouf, il est complètement fou. Cache-toi. Cache-toi sous la table. Ah, euh, F50. <rire> Il faut suivre le, le, le tentacule de l'enfer. Bon, je vais voir quand même par les caméras. Je vous souvenir, on n'est pas ouvert ça. Non, non, il fallait le, le petit bouton. Le drap ou, ou faut monter Ouais, je suis d'accord. Ok, bon, bah... tes os. Fais pas de vanne, tais-toi, fais pas de vanne, tais-toi, pas de tais-toi, juste tais-toi. Oui merci Merci. Merci. Là c'est ce qu'on voulait aller faire, on voulait monter. On voulait suivre... ...le tentacule en se disant ouais, ça se trouve c'est ça qu'il faut faire. Et là, c'est est parti. Non, non, il est plus. Oh, il est plus. Hmm <rire> tout ce qui trouve à des. Hmm, ah, tranquille. Hmm. Des avertissements, des avis, des plaintes. Bah t'es actualisé. comme le cheval d'atterrissage, on sait comment est fini le cheval mm -hmm. ah huh Comme ça. Right. J'ai gardé une copie de la clé de la maison dans la vitrine de la salle d'exposition dans le puzzle chinois. Je l'aurais bien laissé dans le magasin pour toi, mais je ne fais pas confiance au concierge. Tu fais confiance au concierge. Je t'ai écrit. écrit un rappel de la combinaison au dos de cette note, mais de façon crypta. Juste au cas où elle tombe dans les mains indiscrètes. Erika, future victime. 8, 5, 14, 2, 11. moins un, un, un viewer bien sûr c'est sûr c'est sûr on était à droite hein. On. on... c'est le flingue c'est ce qu'il a fait dans la session précédente c'est totalement ce qu'il a fait mm -mm. Pas une fois. Oh Pense toi, Ne respire plus. Pense oh, à ta ventoline. Je suis assez d'accord. J'ai l'apnée. Euh, pas dans les toilettes. Okay. Oh Je déteste ma vie. Attends, ouais. y a pas une porte là Si, si, il y a une porte. Non, Ok, go. Mais d'abord l'oreille. Voici la clé d'interrupteur que tu trouveras sur le comptoir du magasin. Ça y est 8h51, le plombier de l'assurance est arrivé à réparer le tuyau qui fuyait. J'ai signé le formulaire de l'assurance, 10h22. Le colis a été livré au bloc 2 apparemment, appartement 3B. Rappelez-vous, un colis a été livré au bloc 2, appartement 3B. Il n'y avait personne, il est conservé temporairement dans le bureau du concierge. Midi 6. On interroge euh, Monsieur Isaac Farber concernant l'incident qui a eu lieu pendant la nuit. Il a l'air confus, on ne sait pas de quoi je parle. Il est bouleversé, pose beaucoup de questions. Je lui ai proposé d'appeler un docteur, mais il est bien sûr qu'il qu va bien. Un vendeur de porte-à-porte. Bah ben voilà, il est là. Comment voyez-vous la fin du monde Bah ben comme tout ce qui se passait ici. Le seul moniteur n'affiche pas. Ok. Là, y a rien. Des yeah. notes préparées. Ok. Yes. Yes. Oh, heureusement qu'il fallait pas écouter l'autre côté. Là Ah C'est là Ok, pas une manivelle. Hmm... Là. C'est exactement ça. Ça a l'air de te servir au... au boîtier. Oh non, un soutien-gorge. C'est le mien. Oh, J'aurais dû le laisser au vestiaire. Je savais que ce corps avait été volé. Juste un petit vol hein, mais qui aurait pu se produire après une entrée d'effraction pas très courant que le surveillant du bâtiment laisse traîner, ça soutient un gorge partout. I see something on that cleaning cart. Ah, quelque chose... Ah pour nettoyer Une bouteille pleine de liquide antiseptique. Du peroxyde d'hydrogène. Attendez. Est-ce que je peux le combiner avec le pchipshit mm -mm. Ok vas -y. Ouais non mais je sais pas pourquoi il, il voulait pas. pour regarder les UV. Crime. Je regarder 5 minutes une fois, hein, euh, j'ai presque fait un trou dans la télé. Okay. C'est vrai, il faut être il faut un expert pour... Euh Le Sam, il n'y a pas d'événement équivalent. Et ça, c'est oufissime. <rire> ouais, on voit. Pas de créature en hein. nuit. J'espère qu'il s'agit d'une décoration. Ça serait dommage que j'ai une deuxième arme à feu que dont je ne m'utiliserai pas parce que je préfère pas. Vitrine est en renforcé. J'imagine que son contenu est assez coûteux, contrairement à ma dignité, qui est pas chère. le verre renforcé, je vois des pièces d'or en argent. Je suppose qu'elles sont anciennes vitrine pleine de masques, autre antiquité, à part cela, je n'éprouve aucun intérêt. La porte de vitrine en verre, à combinaison, je me demande s'il y a quelque chose d'utile dedans. Ok. Voilà. Alors, très bien. 8, 5, 14, euh, 2, 11. Je ne sais pas écrire en chiffre 1. 8, 5, 14. Donc, 14, ça doit être A, B, C, D. 8, 5, 14. F. Ah, putain. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 11. Ça. 11, 14. 2. 11. ça. 9, 10, 11. Et 0, parce que ça ne se crée pas en chiffre. Un. Euh... Right. Mm -hmm. Un cylindre en bois creux, divisé en plusieurs compartiments mm -hmm. en forme d'anneau. Je pense que ces anneaux devraient tourner. Mais ils semblent coincés. Ah, tenez. Euh... Est-ce que... Il faudrait pas un truc genre. Est-ce qu'on tomberait pas genre un.. À... Attendez, vous avez vu le tableau là <rire> Pourquoi, Pourquoi le jeu me déteste mmh. Ok, au moins ça c'est clair. Rien. Ok. Là c'est clair aussi. Ah, comme Daniel. Ok. avis pour euh, les résidents locaux ok il n'y a rien là b23 ok mm -mm. non nope. il y a un cadenas okay. non ouais Mmh. Ok. Mmh. Mmh. Non. On a dit quoi B2 non, On n'est pas... F... C'est pas sûr que ce soit bâtiment 2, mais... Euh, 3, B. Non. Je pense qu'on ne trouvera rien. En revanche, il y a une clé. Parce que quand on utilise les objets, quand ils sont dépensés pour de bon, pour euh, ce pour quoi ils servaient, ils disparaissent. Donc ça veut dire quand même qu'il y a encore une clé. Faber. Faber. Non. Faber, Barber. Faber. Farber. On va regarder les... On va regarder les boîtes à lettres. Pour voir où est-ce qu'il habite. Et utiliser en conséquence. Mais ah ah oh, où, où ça Où ça Je peux pas me cacher là. Allez, vas-y, vas-y, ouvre Oh. Okay. Police training didn't prepare me for this. J'y ai pas cru. Hein. J'ai pas cru que j'allais m'en sortir. J'ai vraiment. Pas cru que j'allais pouvoir m'en sortir à aucun moment j'ai cru aucun Ben voilà b4 3c yarrika farber fisher castaner ok c'est bon très bien bien. C'est pas les appart au-dessus du cabanon. Je pense que tu dois avoir raison. Hein. B4 C. T'as marqué comment je longe le... Ok. Comment je fais pour. regarder là il y a. Il y a quoi là-haut Là c'est ouvert. <rire> euh, c'est le 4, regardez. Là il y a le chiffre 4 là-dessus. Donc c'est la clé 3C. Ça c'est sûr. Mm -mm. C'est pas cette clé là, mais il faut la clé qui ouvre ici. Donc je pense, je pense. Hein, à Vinay, je pense qu'on aura la clé pour accéder à l'appart et que peut-être qu'on peut passer par-dessus ici pour rentrer dans le cabanon. Pas d'Isaac, là. Hein. Elle est le drap, Ok. Euh... On n'a pas accès à ça. Je sais pas du tout. Tant que tu me parles pas de ce foutu drap. Je dire, okay. Euh... What? Mm -mm. What the hell? celui-là si je veux aller au placard le plus proche <rire> toilette ok et là en face okay. mm -mm. j'ai la clé là mm -hmm. j'ai la clé là Mais elle est aussi loin. Isn't right here. I'd check the area. Sans déconner hmm. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond on dirait ici. Hein Des clés des lunettes, un planificateur, tout semble indiquer que Farbé est toujours dans la maison. Il Mais aura brisé, il n'y a aucun signe d'une éventuelle dispute. Bon, là, les, là, les portes à double battant, comme ça, c'est notre. Quel âge avez-vous Quel... Quel est votre âge Il prudent, cest veut dire je me casse en fait. Prudent, ça veut dire euh, ciao, bello, tu vois. Lampe UV plus le ministère. Exactement. J'ai pensé exactement à la même chose, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est quoi cet enfer fait Mon dieu, il y a. Un tableau avec un poulet. Apparemment, l'esprit le... qui hante les lieux semble être un éleveur agricole de la Creuse. Oh, une pièce circulaire, une pièce circulaire en bois. Oh, oh, oh, attendez, attendez, attendez. ce que j'avais compris tout à l'heure. À moins qu'on ouvre ça, hein, mais...